Cédric Anicet L'un des personnages les plus influents parmi les infopreneurs français. À la base, un petit gars qui vient de cergy Pontoise en Ile-de-France et qui est parti vivre avec sa famille à l'île Maurice. Cédric Anicet, c'est « Soit tu l'aimes et tu l'adules Soit tu le détestes et tu le cognes. » Aujourd'hui, il montre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, sa réussite à travers ses belles voitures. Mais avant tout, il a basé son business autour du principe de quitter la rat race. Mais en gros, c'est quoi quitter la rat C'est le métro, donc tu te serres le matin dans un métro bondé, ensuite tu vas travailler avec plein de choses sur la tête, et puis le soir, tu essayes de t'endormir. Mais tu tellement de soucis dans la tête qu'en fait, tu même pas à dormir. Et dès le lendemain matin, il faut recommencer le métro. Donc en fait, ça repose autour de trois principes qui sont 1. Courir après l'argent. 2. Échanger son temps contre de l'argent. Et 3. Profiter de la vie après 40 ans de travail. Il fait un énorme séminaire une fois par an, qui s'appelle QLRR Live, où il y a de plus en plus de monde. C'est un séminaire qui repose autour des quatre piliers d'enrichissement que sont l'immobilier, les marchés financiers, les business en dur et Internet. C'est énorme ce que cela provoque sur les réseaux sociaux comme inspiration. Il y a des personnes complètement fans et en admiration par rapport à Cédric Anisset Et de l'autre côté, Monsieur Cédric provoque aussi la critique avec des personnes furieuses et qui le prennent pour un escroc. Alors, faut-il aller à QLRR Live de Cédric Anisset pour devenir riche Il y a les pours autour de développer un gros partage d'expériences avec des personnes de tous niveaux. C'est une expérience humaine de fou avec 1500, 2000, 3000 personnes réunies et le fait d'être entouré de personnes comme soi et de développer du coup un énorme mindset. De l'autre côté, il y a les contres qui prennent Cédric Anisset comme un marabout euh, avec euh, en face de lui 3000 personnes complètement abruties hein, qui disent que M. Cédric Anissette est un arnaqueur, un vendeur de rêves et qu'il s'enrichit sur le dos de pauvres malheureux. Pour ma part, je pense que c'est très réducteur et c'est une vision vraiment très étroite sur, sur les choses de penser ça car en effet, le plus important, c'est de mettre à profit ce genre de séminaire pour apprendre auprès d'intervenants de qualité, faire des rencontres pour nouer de nouveaux partenariat pour ce business, pour ces investissements immobiliers, et profiter de ça pour networker avec le maximum de personnes. C'est marrant parce qu'on peut retrouver une similitude avec les états unis Aux états unis il est courant de montrer sa réussite, d'être fier de ce qu'on a accompli, de montrer ses signes extérieurs de richesse comme ses belles voitures, De ne pas avoir peur de dire combien on gagne tandis qu'en france tout cela est assez tabou il est très euh, difficile de parler d'argent c'est presque un sujet euh, qu'on va dire top secret je caricature mais c'est presque cela Monsieur Cédric, comme aime se faire rappeler Cédric Anissette, a réussi, oui, mais en arnaquant les gens comme bon nombre de mauvais sceptiques le disent. Je pense qu'il est intéressant de voir le nombre de personnes qui sont passées par ces formations et qui ont réussi à vivre la vie de leurs rêves. J'ai découvert Cédric Anissette lors de son séminaire en 2017 et je le remercie pour l'énergie qu'il transmet. Ensuite. Il n'y a pas de baguette magique pour réussir ses projets et gagner du gros argent. Il faut se sortir les doigts et passer à l'action. Alors oui, il n'est pas obligé de passer par QLRR Live de Cédric Anissette pour devenir riche. Mais c'est une étape formidable et inspirante pour faire des connexions et intégrer un réseau inspirant. J'ai donc un trucs à dire. Merci, Monsieur Cédric. Et toi, tu en penses quoi de Cédric Anissette et de son séminaire QLR live, laisse-moi un commentaire pour me donner ton avis. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un gros like, partage-la à tes amis, je te remercie. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Pour te remercier d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, je t'offre en cadeau une heure de formation sur l'investissement locatif de A à Z. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie dans la foulée. Je te dis porte-toi bien, à très bientôt. Bye bye.